Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau vrai ou faux. Comme chaque premier dimanche du mois, j'essaye de répondre du mieux que je peux à vos questions autour bah, de Naughty Dog Mag, des projets de Naughty Dog Mag, peut-être même de moi-même, autour des jeux, des stu du studio Naughty Dog, mais aussi de leurs projets de films et de séries désormais, puisque Naughty Dog, euh, c'est dans le multiverse, maintenant, on a plein de projets. Donc comme à chaque fois, je sélectionne une vingtaine euh, de vos questions sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur... YouTube, et j'essaie d'y répondre et eh ben du mieux que je peux euh, en toute franchise. Et donc, c'est parti. On commence directement avec Damien. Damien qui nous dit Salut Chris, penses-tu que la version Director's Cut de The Last of Us Partie 2 sortira cette année Alors, très honnêtement, je ne pense pas, mais je pense que ta question concerne euh, pas spécialement une Director's Cut, mais une version PS5 que tu appelles Director's Cut parce que Ghost of Toshima est arrivé sur PS5 euh, avec l'appellation Director's Cut. Death Stranding est arrivé sur PS5 avec l'appellation Director's Cut. En revanche, la Director's Cut, c'était un portage du jeu PS4 sur PS5, mais avec du contenu supplémentaire, un DLC, etc. Euh, très clairement, si portage il y a de The Last of Us Partie 2, je peux vous affirmer que le développement était euh, en cours pendant une période. Je n'ai plus d'informations euh, maintenant sur cette période, donc je ne sais pas si c'est toujours être d'actualité ou pas. Euh, Herman Hulst, le président des PlayStation Studios, l'avait aussi un petit peu teasé en 2020 ou 2021, il me semble, en me disant que euh, The Last of Us Part 2 est arrivé sur PS5. Une mention qui avait été un petit peu retirée après par le, sur le PlayStation Blog. Euh, donc, est-ce que ça finira par arriver ou non Je ne sais pas. Sachant qu'on a eu un patch next-gen gratuit. Mais en tout cas, voilà, moi, il y a une période où on m'a confirmé que le portage, un vrai portage, en physique, de The Last of Us partie 2 sur PS5 était d'actualité. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il est clair que cette année, pour les 10 ans de la licence, ce serait euh, bah, l'occasion, surtout après la sortie de The Last of Us partie 1 l'année dernière, ce serait l'occasion, pourquoi pas, aussi d'annoncer une version PC. On continue avec Jean-Valentin. Salut Chris, salut à toute l'équipe. Je veux absolument que les dogs nous pondent une nouvelle licence, peu importe quel univers, fantasy, espace, etc. Et toi, Chris, qu'est-ce que tu aimerais Ah mais moi, je vous l'ai déjà dit, mais de autant sur... Rockstar Mag avec Rockstar Games que sur Naughty Dog avec Naughty Dog Mag je rêve que mes deux studios chouchous coup de cœur me fassent un jeu dans l'espace ou un jeu euh, dans l'univers cyberpunk un, un, un jeu Naughty Dog ou Rockstar en mode Blade Runner ou un jeu vraiment dans l'espace etc. Euh, ouais je signe je direct mais mais totalement d'accord pour une nouvelle licence bien sûr je suis overhypé pour The Last of Us Partie 3, overhypé non, c'est faux. Pas over IP pour un nouvel Uncharted, mais pour The Last of Us Partie 3. Mais une nouvelle licence, ça ferait vraiment plaisir. On continue avec Nomad Worlds. Crois-tu qu'ils iront aussi loin dans la violence que pour The Last of Us partie 3 qu'ils l'ont été euh, sur partie 2, sachant la polémique qu'il a engendré Perso, je l'espère, vu la qualité d'écriture qu'ils sont capables d'emmener. Alors attention, hein, euh, qualité d'écriture ne veut pas forcément dire violence. La preuve, The Last of Us partie 1 était beaucoup moins violent, mais il a une qualité d'écriture incroyable. Je ne sais pas, tout va dépendre en fait tout simplement des sujets qu'ils veulent traiter. Euh, The Last of Us partie 1, c'est l'amour. L'espoir, euh, le Zola face Partie 2, c'est la déchance de l'humanité et la vengeance. Ça va dépendre... voilà Moi, je, je, clairement, s'ils nous mettent un jeu aussi violent que le Partie 2 qui n'est pas justifié, ça va me saouler. En fait, pour moi, tout dans un jeu, que ce soit du sexe, de la violence, euh, de, la, de la violence psychologique, physique, tout doit être justifié. On ne doit pas en mettre pour en mettre en fait. Tout comme en fait on va dire euh, l'inclusivité. C'est complètement stupide d'être des personnages noirs, si c'est juste pour mettre des personnages noirs, des personnages gays, lesbiennes, trans, euh, transphobes, ju euh, transgenres, juste pour en mettre. En fait il ne faut pas faire des quotas, il faut qu'en fait tout soit justifié. Euh, et la violence c'est pareil. S'ils nous mettent une violence incroyable juste pour dire « Ah vous avez aimé dans la partie 2 ?» Non en fait, il faut que ce soit... Là c'était vraiment dans la partie 2, la perte d'un être cher, la, la culpabilité, parce qu'Elie finalement culpabilise d'avoir fait la gueule à Joël bah, la veille en plus de... de, de, de, de voilà, c'était justifié en fait. Euh, donc voilà, mais après attention, hein, euh, ils peuvent faire un chef-d'œuvre scénaristique et narratif sans mettre de la violence. Nounours Capital Frérot, euh, salut Chris, bonne journée à toi, j'ai une question, enfin plutôt une espérance. J'espère qu'on pourra dans la partie 3 faire notre pro nos propres munitions, ce serait incroyable. Mais euh, feront moins de dégâts euh, qu'une balle qu'on trouve, ce serait logique et réaliste. Puis euh, on aurait un système plus poussé en craft, qu'est-ce que tu en penses Et j'aime trop tes vidéos, dommage que tu en sors peu car elles sont qualitatives. Et oui mais il faut privilégier la qualité à la quantité Certains sur YouTube devraient s'en inspirer, non mais là, honnêtement, ça va, ça va reprendre un petit peu. Euh, c'est vrai qu'il y, y avait le, le, le déménagement qui m'a pris énormément de temps et j'ai pris beaucoup de retard. Mais ne croyez pas qu'en off, ça bosse pas sur des projets, notamment par rapport à Naughty Dog Mag. Hein, je crois que c'est l'un des, des plus gros projets que je pourrais lancer. Euh, voilà, Je peux pas vous en dire plus pour moi parce que c'est pas encore acté, mais vous inquiétez pas. Il y a peut-être peu de vidéos, mais en interne, ça bosse. Clairement ça bosse et là les vidéos vont reprendre, il euh, y a déjà les vrais ou faux tous les mois mais il va y avoir euh, également des, des vidéos sur tout ce que l'on sait sur la saison 2 de The Last of Us, nos attentes et nos, nos, nos, nos envies pour The Last of Us Partie 3 et on fera une vidéo sur vos attentes et vos envies de The Last of Us Partie 3 etc. Ne vous inquiétez pas, euh, ça va revenir. Mais surtout pour ce qui est de, de l'espoir, pourquoi pas Pour moi, tout, tout ce qui peut être améliorable, améliorable pourquoi pas Et c'est vrai que dans plusieurs jeux, on peut voir euh, dernièrement Dead Island 2, mais il y avait aussi Resident Evil, Resident Evil euh, Village où on pouvait créer nos propres munitions. Ce serait une bonne, une bonne idée, effectivement. Au-delà, quand ils parlent d'éventuellement couper l'adaptation du Parti 2 en deux saisons, j'arrive vraiment pas à voir pourquoi et comment la narration découpée et la montée en puissance des différents climax de fin ne marcherait pas sur deux saisons. J'ai l'impression qu'ils peuvent faire une saison de 10 épisodes consistant de 1h, voire 1h15 pour certains, sans trop retirer de l'histoire de base. Mais j'ai assez hâte de voir comment ils vont... Adapter ça, car c'est hyper casse-gueule. Alors non, au contraire. Moi déjà, on le voit, euh, sachant que The Last of Us Partie 1 fait aller entre 15 et 17 heures en 9 épisodes. C'était un petit peu rushé, il manquait clairement un épisode. Tu ne pourras pas, The Last of Us Partie 2, qui fait bien euh, 7-8 heures de plus, tu ne pourras absolument pas. C'est simplement, en fait, euh, pour, moi ce que je vois, c'est euh, ben une saison sur ben, la mort de Joël. Jour 1, jour 2, jour 3, Seattle. Et euh, ben le climax de fin, quand Abby arrive et qu'elle tire sur Tommy et qu'elle met en joue Ellie. Là, t'imagines, tu fais finir là-dessus. Voilà. Et ben, saison 2, enfin saison, oui, saison 3 du coup, à reprendre à ce moment-là du théâtre, puis Seattle jour 1, Seattle jour 2, Seattle jour 3 et euh, Santa, Santa Santa Barbara, et là, euh, voilà, moi je vois que ça comme ça en fait, pour pouvoir développer au maximum et ne pas être frustré par certains passages qui pourraient être rushés comme on l'a eu dans la saison 1. Xavier Ladez, salut Chris, est-ce que tu penses qu'il y aura une forte probabilité que l'on retrouve Abby dans The Last of Us partie 3, étant donné, comme son parcours avec Lev se termine euh, à la fin du 2, je trouve que ce serait logique de faire revenir en regardant par exemple le rôle spirituel de son père euh, en plus de me faire plaisir comme mon perso préféré. Euh, merci à toi et pour tes vidéos aussi quali l'une que l'autre. Eh ben merci beaucoup Xavier, ça fait extrêmement plaisir. Euh, très honnêtement, moi je ne vois pas comment Abby ne reviendrait pas dans la fasse partie 3. Peut-être pas en tant que personnage principal, mais au moins il fait référence, au moins, euh, je sais pas, peut-être juste une heure ou deux. À un moment que, en fait juste pour nous donner, nous expliquer un petit peu ce qu'elle devient et, et juste s'ils ont trouvé l'illusion ou pas en fait. Juste ça, vraiment. Je, je trouve que ce serait très frustrant de ne pas avoir de ces nouvelles. Jérôme euh, Bonny, bonjour Chris. Tout d'abord, merci d'avoir sélectionné ma question. J'ai une autre question pour toi. Penses-tu que si un The Last of Us Partie 3 voit le jour sur PS5, euh, voit le jour, ce sera sur PS5 ou sur la prochaine génération de consoles, PS6 Merci pour ta réponse. Bonne journée à toi et bonjour à toute l'équipe. Alors, j'avais un petit peu répondu à cette question en disant que tout va dépendre vraiment de, de, de l'avancement du projet et de, de, de son statut en fait. Si vraiment euh, le jeu est encore en phase de pré-production, Bon, euh, ce sera uniquement sur PS6. Si Neil Druckmann joue du pipeau et que le jeu est en pré-production depuis 2020 et qu'il est vraiment en production depuis quelques mois, voire depuis un peu plus d'un an, euh, il peut totalement sortir sur PS5 d'ici euh, deux ans. Donc ça va en fait tout dépendre de quand ils vont l'annoncer et de quand le projet a commencé. Et là malheureusement je ne dispose pas de cette information là. Mohamed Lebois, bonjour Naughty Dag Mag. Déjà merci d'avoir répondu à ma question pour la prochaine vidéo. Ma question est la suivante pour la saison 2 de The Last of Us sur HBO. Est-ce qu'ils y travaillent déjà ou pas J'espère que vous répondrez à ma question. Merci et continuez comme ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, euh, l'écriture, alors ils n'ont pas communiqué officiellement, mais à partir du moment où ils ont annoncé la saison 2 avant même la fin de la saison 1, c'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé à travailler dessus sur le scénario que la, la série elle est déjà écrite, etc. Et euh, selon les informations qu'on a eues, le tournage va débuter en fin d'année. Donc oui, oui, ils travaillent dessus et, et je pense qu'elle pourrait même arriver un petit peu plus vite que ce que l'on pense. On continue avec Véronique euh, Robitaille Salut Chris, va-t-il y avoir une série sur le DLC de The Last of Us S'il n'est pas déjà dans la saison 1, j'ai pas vu la série Donc c'est pour ça que je demande, j'espère que tu vas me lire Merci Je te lis, je te lis Et je te dis que euh, bah, déjà il faut regarder la saison 1 Qu'est-ce que tu attends Alors peut-être que tu n'es pas abonné à Amazon Prime, donc bonne nouvelle, le 24 juillet elle sort en Blu-ray. Et alors, désolé, je vais te spoiler, mais du coup, le DLC est bel et bien dans la série. Donc il n'y aura pas une série sur le DLC, il est intégré dans la saison 1. Jade Desroches. pourquoi Jack et Ratchet se font des clins d'œil dans leur jeu Exemple sur Ratchet Clank PS2. Dans une plainte, on voit la fille de Jack, et dans Jack X, il y a Ratchet. Bah, tout simplement parce que Naughty Dog et Insomniac Games, a, dans les années 90, euh, au moment du développement de Spyro et de Crash, ils étaient dans les mêmes locaux. Et donc du coup, bah, les, le studio et les développeurs sont devenus hyper potes. Et même si maintenant, bah, les années ont passé et qu'il n'y a sans doute plus les mêmes personnes, bah, Jason Rubin, Andy Gavin, Christophe Balestra, tout ça n'est plus chez Naughty Dog, et c'est sans doute pareil chez Insomniac, ils sont restés quand même proches. Euh, et surtout que Playstation veut que leur studio soit proche donc c'est pour ça Et d'ailleurs euh, sans aller aussi loin que Ratchet Clank 2 Dans Ratchet Clank Rift Apart qui est sorti en 2021 sur euh, PS5 Il y a un, encore un clin d'œil à Jack and Dexter Donc c'est pour ça qu'il euh, y avait plein de... Tu pouvais jouer à la démo des Spyro dans les Crash Bandicoot en faisant un cheat code dans le menu Et tu pouvais jouer à la démo de Crash Bandicoot dans, dans, dans le menu de Spyro en faisant un cheat code Ils ont toujours été très proches, c'est pour ça et donc du coup, pas que Ratchet et, et, et Jack, mais euh, Mais tout leur jeu. Comme c'était l'époque Crash Bandicoot, Spyro, eux étaient proches. Et comme Ratchet était l'époque Jack Annexter, ils étaient proches. Voilà. Dibir, salut Chris, nous avons eu des nouvelles. Euh... Est-ce que nous avons eu des nouvelles du prochain film Uncharted 2 Alors pas du tout. Euh, pour le moment c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles. On sait qu'il est en préparation, euh, alors maintenant il s'est fait doubler par le film Super Mario qui est un succès phénoménal et qui est la plus grosse enfin, le plus gros succès d'une adaptation de jeu vidéo et la seule qui a dépassé le milliard de dollars, c'est quand même en fou, mais du coup c'est le troisième ou quatrième plus gros succès d'adaptation de jeu vidéo donc on va voir une suite, Ruben Fletcher et Tom Holland l'ont suffisamment teasé. Maintenant il faut attendre, il faut attendre qu'il l'annonce, mais, euh, mais c'est une question de temps. PlayStation salut Naughty Dog Mag et salut Chris, est-ce moment, est-ce qu'un nouvel opus, qu opus d'Uncharted est prévu pour PS5 d'après vous, ou un reboot des premières Uncharted Sinon toujours pas d'annonce ou de teaser pour le mode faction de The Last of Us, peut-être au prochain PlayStation Showcase, des infos là-dessus. Bise à tous. Euh, alors pour Uncharted, je pense. Alors, je pense pas que ce soit du côté de chez Naughty Dog, mais je pense qu'il y a un projet. Est-ce que c'est une suite Est-ce que c'est un reboot Est-ce que c'est un remake Ça, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a bel et bien un projet d'Uncharted. Concernant le mode faction, ça arrive. Antoine Chouchouron, salut l'équipe. Si le succès, succès il idéal sur le prochain The Last of Us multijoueur, Naughty Dog pourrait-il se tourner un peu plus vers les jeux multi Eh et oui, et oui, surtout que Sony l'a annoncé. Ils veulent pas arrêter les jeux solo narratifs, c'est leur marque de fabrique, hein, et pas que chez Naughty Dog, hein, avec Guérilla, Horizon, Killzone, avec Santa Monica, God of War, avec Sucker Punch, Ghost of Tsushima, Infamous, c'est leur marque de fabrique, ils n'arrêteront pas, Ils ne Insomniac aussi avec les Spider-Man, etc. Mais... Ils veulent quand même euh, voguer vers de nouveaux horizons et arriver dans les jeux de service et les jeux en ligne. Les jeux de service, c'est des jeux principalement, majoritairement, free to play, etc. Il euh, y a Guerilla qui a annoncé un multijoueur Horizon. Là, Naughty Dog qui va se lancer sur The Last of Us. Il faut savoir que Guerilla et Naughty Dog, c'est les deux principaux studios de PlayStation. Et même en interne, ça se tire la bourre pour être le studio numéro 1. Donc Sony passe en général par ces studios pour lancer de nouvelles initiatives. Donc oui. Si succès il y a, euh, je pense que voilà. Après, euh, voilà, Naughty Dog ne font pas non plus euh, 15 000 licences, donc il n'y aura aucun intérêt de, de, par exemple de faire une, un multijoueur Uncharted si la licence n'est plus là. Mais à l'avenir, on pourra en avoir. J'ai force Alors j'ai une question pour le vrai ou faux. Pensez-vous qu'un cap graphique comme on a pu avoir avec The Last of Us pour... Partie 2 pourrait être envisageable pour euh, un, un, un potentiel The Last of Us Partie 3 J'attends une claque graphique comme nous avons habitué Naughty Dog. P. j'adore vos vidéos, changez rien, même si je vous souhaite d'évoluer euh, de plus belle. Courage Bah ben, Merci, c'est adorable, ça fait super plaisir. Alors, je pense pas, en tout cas je ne trouve pas qu'il y ait eu un cap graphique. Le cap graphique pour moi ça a été vraiment Uncharted 4, mais il met la barre tellement haute. Que pour moi, bah, c'est juste que maintenant, tous les jeux sont <rire> Naughty Dog sont extrêmement beaux. Donc je pense qu'on aura une claque graphique pour The Last of Us Partie 3 ou leur prochain jeu. Mais oh, je ne pense pas qu'on puisse passer d'un gap. Euh, on le voit même avec The Last of Us Partie 1. Genre Uncharted 4, c'est vraiment le summum. C'est Naughty Dog à son prime. C'est-à-dire que là, c'est là où ils n'avaient que leurs seniors, développeurs, etc. Il y a eu beaucoup de seniors et de middle qui sont partis. Donc The Last of Us Partie 2, ça ne se voit pas vraiment. Mais techniquement, il n'est pas aussi beau qu'Uncharted euh, 4. Techniquement. Sur certains aspects il est peut-être un petit peu plus beau, l'animation des visages etc. Mais techniquement Uncharted 4 reste le plus euh, optimisé. Mais on l'a vu avec The Last of Us Party 1 qui est légèrement plus beau que The Last of Us Party 2. S'il y a un The Last of Us Party 2 sur PS5 je pense qu'il sera légèrement plus beau. Et là s'il y a un nouveau jeu je pense qu'il sera légèrement plus beau. Mais on n'aura pas une claque et un gap qu'on a pu avoir par exemple entre Uncharted 3 et Uncharted 4. Nitrix324, salut à toute l'équipe de Naughty Dog Mac. j'espère que tout le monde va bien. Ma question est est-ce qu'il y a moyen que le mode faction de The Last of Us Partie 2 sorte sur PS4 Courage à toute l'équipe Très honnêtement, j'en ai strictement aucune idée. Euh... Quand il a été annoncé, je pensais qu'il arriverait beaucoup plus tôt, genre peut-être quelques mois après la sortie de The Last of Us Partie 2, et j'aurais dit oui. Là, très honnêtement, sachant qu'ils insistent vraiment sur le fait que ce ne sera pas le multi de The Last of Us Partie 2, mais une expérience. The Last of Us à part entière, je pense que ça va être compliqué, vraiment. Je mise plutôt sur PS5 PC que PS5 PS4. Sandejean que Desroches, euh, qu'est-ce qu'il euh, qu'est-ce qu'il en est du prochain Jack and Dexter par rapport à la licence ou que ce soit un nouveau jeu ou un film euh, Très honnêtement, je pense qu'au niveau des jeux, c'est mort. Peut-être, même si j'y crois pas trop, on pourra espérer un remake comme on a eu avec Crash Bandicoot. Même si Crash Band Écoute, ce n'est plus Naughty Dog, c'est Activision, mais aussi Spyro par exemple. Mais je pense qu'un remake, on a eu Medieval, Crash, Spyro, etc. Pourquoi pas mais Au niveau du film, euh, clairement, Tom Holland et Ruben Fletcher l'ont teasé, voire à demi confirmé, qu'il y a une préparation, un, un, un, un film d'animation en préparation. Donc euh, voilà, je pense qu'on va revoir Jack Dexter. Et justement, si on suit la stratégie de Sony et de PlayStation Productions, chaque film, série dessin animé, est accompagné d'un nouveau jeu. On a eu Uncharted, qui est sorti au moment de la Uncharted The Legacy of Six Collection. The Last of Us, The Last of Us partie 1. Euh, Grand Turismo, bon on a eu Grand Turismo 7 l'année dernière. Euh, Horizon qui va arriver en série. God of War qui va arriver en série, c'est des licences qui viennent de sortir. Hein. Horizon est sorti l'année dernière, God of War est sorti il y a 4 y a, y a, y a mois. Euh, Twist Metal, un nouvel opus serait apparemment en développement. Donc logiquement à chaque fois hein, une production de films, série ou film d'animation est accompagnée d'un projet de jeu vidéo. Donc moi je vois bien un, un film d'animation et un remake de, des, des trois premiers Jack et bon pourquoi pas un Jack X. El Bubu, salut Chris, comme nous le notons, la PlayStation Production est très active avec l'annonce de Twist Metal et Gran Turismo. Les responsables de la production PlayStation ont confirmé divers projets d'animation. Selon toi, Jack Jakanextop pourrait faire partie de ces plans où ce sera un film live action Bon ben voilà, c'est un petit peu complémentaire, c'est la dernière question de ce groupe, c'est un petit peu complémentaire de la question précédente. Moi, pour moi, ça va être un film d'animation. En tout cas, les premières pistes, et est-ce qu'on laissait en euh, sous-entendre euh, Ruben Fletcher, donc, qui était... Le réalisateur du film Uncharted et Tom Holland, parce qu'apparemment ce serait eux qui s'en occuperaient aussi. Et euh, Tom Holland donc euh, doublerait Jack, euh, ce serait un film d'animation. Voilà les amis pour ce nouvel épisode de Vrai ou Faux, j'espère eh ben, qu'il a répondu à vos attentes. J'attends dès maintenant dans l'espace commentaire euh, bah, vos questions pour le prochain épisode qui arrivera début juin et je vous conseille vivement de rester connecté sur Naughty Dog Mag parce que peut-être que dimanche prochain il n'y aura pas un vrai ou faux mais il y aura une petite surprise je n'en dis pas plus je vous laisse avec ça les amis, sur cela je vous souhaite un bon week-end, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag, prenez soin de vous à bientôt